La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 26 avril 2023. Réumi quotidien s'intéresse principalement au statut du chef de l'opposition et se demande à ce propos si Macky Sall suivra-t-il le leader de Réumi. Une interrogation de mon confrère Elagi Mansour qui souligne que c'est l'une des principales polémiques qui dit à déclenché en quittant la mouvance présidentielle. Il dit que a de nouveau déposé ses baluchons dans l'opposition et exige le rang de chef. Sera-t-il accepté et doté comme tel par Maki C'est la grande question. En tout cas, l'on rappelle dans Réumi que ce statut prévu par l'article 58 de la Constitution donne au titulaire du poste une certaine envergure. Au plan comptable, notamment, le chef de l'opposition ne devrait pas manquer de moyens politiques. Un budget de 4 milliards de francs CFA devrait lui être alloué. Un montant qui semble cependant tomber du ciel, car aucune prévision budgétaire n'a été officiellement fait. En ce sens, et le cas échéant, le président Macky Sall hésiterait sans doute à le verser dans les camps du leader de Réumi, encore moins dans ceux d'Ousmane Sonko. Alors, en attendant, il faudra certainement analyser les modalités de choix qui désigneraient l'un ou l'autre chef de l'opposition, lit dans les colonnes de Réumi Quotidien. Dans celle du Quotidien 24 heures, l'on nous apprend qu'il impose une situation toxique à Macky Sall à l'Assemblée nationale car la députée Mariette Oudjeng de Réumi a quitté la coalition présidentielle pour rejoindre les non-inscrits. Ce que confirme sud Cotillon qui signale la majorité de Beno en danger à l'Assemblée nationale où la coalition présidentielle recule à 82 députés. Mais ce n'est pas nouveau car c'est du déjà vu, fait remarquer Sud-Cotidion qui se demande cependant si le syndrome Mimi guette Marie-Etoujeng. En attendant la réponse, le journal de Madjambaljane voit et signale la majorité chercher son compte suite à la désaffiliation du député de Réumi Marie-Etoujeng devenu non inscrite et Beno se retrouve par conséquent. Avec 82 députés. Ben non perd sa majorité, conclut Wolf quotidien et le peuple quotidien retient du divorce atypique suite au mariage forcé entre Maki et Idi, la régularité d'une déchéance sans grandeur du second nommé. Mais Maki, aux yeux de Wolf quotidien est dos au mur face à cette cascade de démissions au sein de Benno Bokuyakar et la pression du F24. Et ce qui semble agacer le journal 24 heures, ce sont les jeux empoisonnés de la politique politicienne. Ce journal indique en effet fait que les politiques battent des ailes, ils peinent à renouveler les véritables réflexions sur des orientations politiques, économiques, industrielles, environnementales, sociales, entre autres. Et pour conclure, ce journal estime que ce jeu empoisonné auquel se livrent nos hommes politiques ne doit plus être de rigueur. Ousmane Sonko, lui, pendant ce temps, poursuit son aimé Koutou Razigechor et à la une de Yor Yorbi, le leader de PASTEF, déclare, je cite, « Seule la volonté de Dieu peut nous arrêter. » Restons avec Yor Yorbi qui signale l'affectation au tribunal du du travail du juge Mahabari, Payti, son refus de placer sous mandat de dépôt, BM et OK, s'interroge ce journal au moment où le journal Bessuie nous apprend que le procureur adjoint de Dakar a lui aussi été muté à Tambakunda, une affectation objet de beaucoup de questions selon la une de ce journal qui signale qu'Amarifay est remplacé par Salousi alias Zaf et fait état d'une série de consultations à domicile deux mois seulement après le conseil supérieur de la magistrature. Le ministre des Forces armées au même moment, dans Vox Populi, sur ceux qui cherchent à créer la division et la suspicion au sein des forces armées. Leurs tentatives de manipulation et de désinformation sont d'emblée vouées à l'échec, a juré Sidi Kikabal lors de l'installation hier du nouveau SEMGA, dont ce journal rapporte les engagements, notamment la consolidation d'une armée prête à circonscrire les menaces intérieures comme extérieures. Réumi Quotidien aussi dévoile la feuille de route déclinée hier par le nouveau chef d'état-major général des armées avant de nous apprendre que le match son colonel Fatoufal, nommé au grade de général, devient elle la directrice de l'hôpital principal de Dakar. Un trafic de faux de qui alimentait un business autour des certificats de nationalité sénégalaise a été encore débusqué. Nous apprend au même moment Libération qui rappelle qu'une affaire similaire impliquant un archiviste de la direction des affaires civiles et du sceau avait éclaté en 2019. Libération dévoile aussi les dessous des convocations et des auditions programmées des directeurs de Wall TV et de Keoulo. Attendu à la SU demain, Mustapha Diop sera entendu comme témoin dans l'affaire Papdhaï. Suite à une délégation judiciaire, renseigne ce journal qui annonce Babakar Touré à la dix mercredi. Il est visé lui par une plainte de l'ancien policier Frédéric Nappel. Et l'évidence s'interroge sur une chasse aux journalistes critiques, informant aussi des convocations de Mustapha Diop et Babakar Touré. Sambassi, pendant ce temps, est à cœur ouvert dans Enquête quotidien. Le ministre du Travail évoque le congrès PIT. Le troisième mois la montée des périls, entre autres. Et dans le quotidien, l'on pointe les lenteurs dans la procédure de demande de visa français, la difficulté de trouver un rendez-vous. Et ce journal donne la parole à l'ambassadeur Philippe Lalliot qui s'explique. Et dans le quotidien, le diplomate français dit toute sa tristesse d'entendre France dégage. Et en Prime League, Stade annonce un choc crucial pour le titre entre City et Arsenal qui s'affrontent à 19h. Et en Coupe du Sénégal, Rioumé Quotidien nous apprend que le match Dakar-Sacré-Cœur a expliqué qui n'a été interrompu suite à des jets de pierre. Réumi rapporte aussi des propos de Claude Leroy qui déclare je cite, je ne vois pas Sadio Mané au Bayern la saison prochaine. Terminons dans une lampe qui pointe le silence troublant d'Ibrahim Adiop sur l'affiche à Amagri prévue en juillet. Le promoteur n'a toujours pas répondu au CNG. Fait remarquer le quotidien des arènes sénégalaises. Où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert